Sur ça tourne! Ouf, ouf, ouf! Ok! Oh oh. T'as un peu tendu la scène, non? Je une franche quoi. Oh oh oh. Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. On est dans un salon à Avignon et il y a un truc exceptionnel ici, il y a plein de vélos qui ont été bricolés. On va tous les essayer, il y en a genre une cinquantaine qui ont été bricolés, genre le Tricy, genre là regarde! Mini vélo, lequel on commence? Déjà, moi, le chopper là. Le chopper? Lui, il me donne envie là. Vas-y, chopper, allez. On le fait un pas. De fa toute façon, il y en a tellement, regardez tout ce qu'il y a quand même. C'est pas possible, c'est quoi C'est une fourche de, euh... de moto. De, de moto, moto. De genre. Bon, la selle est un peu basse, quoi. <rires> vu, là, tu <rires> tu aller à la plage comme ça, là Non. Là, t'es aux États-Unis, là. Au montage, je veux que tu rajoutes des flammes avec des oh, lunettes de soleil, là. Ah ouais, genre. T'es prêt euh... Maintenant, là. Allez. Voilà. Si Quel fais le montage, je sais pas faire. Ça <rires> t'emballe pas. <rires> bon, pas mal. On est sur un vélo simple, hein. Enfin, ouais. Ça tu voulais des flammes Les voilà. Enda, flammes. Ils ont eu la même idée que toi. Là, j'en ai un de mini BX aussi. Ouais. Il est déjà apparu dans les vidéos celui-là. Et, et je sais que euh, ça peut être dangereux ça. Tu vois. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Là, ils sont en hauteur. Avec jouable, le film Ouais. Jouable, je vois. Parce, parce que y, les, y a parce y les, les que gars derrière qui nous regardent, à mon avis, ils vont. Quand faut, tu veux. Il faut leur casser quoi. Tu trouves un nouveau nouveau J'ai envie que tu kiffes aussi, il va voir j'en ai un là. Non t'es un ouf, ouais. là je monte ouais, pas là dessus Là c'est dead, je monte pas sur le vélo. Alors bon. celui-là Tu Je peux te mettre à côté là, genre <rire> en. Comment ça s'appelle En Moi je monte ah, pas, moi. moi je filme, je, je peux pas filmer en fait. Il est place pour toi, vas-y. En vrai confort, il y a petit gris, tu peux t'accrocher là. Vas-y on essaye un petit tour de. Aurel le facteur. Hubert, je vous amène nous. Je sais pas si vous rendez compte, mais. Attends le virage est chaud. Putain, il y a une corde. On peut tourner sec hein si je vais très vite normalement tu peux se faire oh, bah, <rire> une. Hein. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. ça tourne. Oh, je vais me casser la gueule vraiment. Bon mauvaise idée, Et très mauvaise idée. qui fait les sensations ouais, J'ai l'impression que la jante elle est un peu tordue mais. Attends, est-ce que je peux Déjà j'essaye virage. On va super ouais Virage, donc là on est sur 3 roues, c'est virage 2 roues d'accord Allez je... Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui incroyable, pas, pas incroyable. mal, hein. pas mal la performance. Note sur 10 de la 7 performance. 2,5. <rire> ok merci. Vas-y on a d'autres Ok. J'aimerais bien trouver un truc bien M compliqué. Moi à... vu qu'il y a des gens derrière toi j'ai envie de te foutre la honte là. Ah ouais merci. Allez hop, ça part sur lui. Le plus... Ouais moi je t'ai pas vu toi. Dans le, tout le, le monde Le plus petit vélo du monde, peut-être. Hein. Impossible. Ah ouais. Est-ce que tu crois que t'arrives à cabrer avec ça Ça ah, y faire un bunny up Vas-y, vas-y. Oh, tu le montes pas trop quand même là. <rire> c'est chaud. Vas-y, essaye. Vas-y, tu rigoles, mais vas-y, essaye. Moi, je <rire> pas essayer. Essaye, tu verras comme c'est galère. En vrai, c'est rigolo. Par contre, c'est limité quoi. Vu que t'es un peu compact. Euh, Wheeling, je sais, un Wheeling pour voir. Ouais, alors c'est je pense que c'est casse-gueule quand même. <rire> je suis content d'avoir essayé. J'avais jamais. Bon, on le met là. Et ça, ouais. c'est quoi ce truc là on dirait quoi un vélo d'alien On dirait un levier de vitesse es. C'est quoi ce délire Ah hein tu peux pas tourner en fait Mais si je passe Non en que... fait, il tu... okay. ah, faut se pencher, ça sert juste à se tenir Vas-y, essaye de rouler avec <rire> <rire> En vrai c'est super, ouais, en vrai c'est de la frappe pour faire ouais. ça en vrai, c'est trop naturel. Je pensais que ça allait bien l'air, mais, mais ça va. Essaye-le, tu vois, c'est marrant. Tu verras, c'est naturel. Genre, tu pédales, tu te penches, ça tourne tout seul. À fond, faut pas réfléchir. En vrai, c'est moi qui cameraman maintenant, ça y est. Attends, comment on zoom Voilà. Non, t'as vu, ça tourne bien. Ouais, <rire> hey, Wooling, vas-y. Tu le valides, tu le ou pas Il est bien, non Ouais, c'est original. T'as un peu tordu la selle, non euh, Un peu tordu Un petit peu. <rire> voilà. Allez, nouveau truc. Celui-là. Ou celui-là Ou celui-là ah ouais c'est quoi ça Ah t'as l'arrière qui tourne Genre c'est un monocycle un peu... un peu aidé quoi Oh ça a l'air chaud Ça a l'air tellement chaud Ou ce fait un wheeling avec ça Ah ouais y'a ça C'est un monocycle en fait C'est un monocycle avec un guidon quoi Essaye déjà normal Ah ça fait bizarre Oh c'était. Essaye normal déjà Par contre pour apprendre le monocycle ça doit être bien ça Fais voir que j'essaye Tu, tu vois le truc ou pas Ah c'est compliqué hein. <rire> Ça c'est la merde quand même. Vas-y, vas-y, essaye de partir en monocycle. Hey, je te jure, jure c'est quand même sacrément la merde. Tu peux faire des tel whip monocycle. Ouais, je pense que la fouette chaud quand même. Ok, bon, en vrai, méga cool. Non, pour apprendre le monocycle. Mais je trouve là, pas fond, que ça aide trouve... le monocycle, non Attends, j'en ai... ai vu un tout à l'heure en, fait, en Alors En mode vintage, celui-là, là. Celui-là Ouais. Il y a trop de vélos en vrai, là. -là je, pense je crois que, que c'est euh... les vrais genres d'époque, ça ou... Non. Ah, je sais pas. Quoique, si tu regardes là, on peut dire que c'est un peu d'époque, quoi. On peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés <rire> avec, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, celui-là, ça va. Celui-là, ça va, tranquille. Ouf ouf ouf ouf <rire> Il y aura pas de deuxième enfant. Hein. Oh, oh, oh. Celui-là ça va, pas mal le look quand même. Stylé hein. de ouf. En fait ils ont pris une fourche. Une fourche, là ils l'ont soudé là, je sais pas quoi. Une selle, un cadre. En vrai t'imagines à l'époque les vélos comme ça c'était la classe Ouais j'avoue. Celui-là, je sais pas si tu peux le conduire. Oh, il ouais. faudrait deux. Ok, il y a deux guidons en fait. Dans guidon, il y en a qu'un. Mais même les mais pédales, sont... pédale, même euh... les pédales. Sont... pédales faudrait deux. Ouais ça va être compliqué. Je là sais, tout seul, mais... Non, tu vas devoir euh, filmer et en plus. Euh... Non, on n'y arrivera pas. On le garde. Bon. <rire> on le garde pour tout à l'heure. Je vais trouver un copain pour m'aider. Et là, on l'a pas fait. Je pense qu'il ressemble à celui-ci qui avait la poignée. Là. Non, mais du coup, là, t'as pas de poignée. Hein. C'est un peu le même délire. Ça va le Même que tout à l'heure. Ok. Là, on pourrait faire un duo, là. Ah, mais là, on passe pas à deux, faut être là. deux. On passe pas à deux, là. Bah, faut deux petits, quoi. Ce gros truc, c'est quoi, là C'est une trottinette, ça, non Ah, oui, d'accord. Non Ah non d'accord, en fait c'est la roue, en fait elle est pas au milieu. Ça fait hop, Ok. Tu vois le truc Vas-y, bah essaye. On va prendre la vitesse là. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu chiant. J'ai volé la roue hein je crois. Tu fais du vélo et en même temps des squats. Ouais c'est ça. Ouais, c'est pas... Oh, pas, pas, pas le moyen pour... C'est pas le plus drôle. Non, mais surtout c'est chaud de prendre de la tête. Bon, ok. Euh, bon, bah voilà. Tu veux essayer Non. Non, c'est bon. On a presque tout fait. Hein. Euh. Ah, celui-là. Celui-là, tu l'as pas fait aussi. Et du coup, comment ah, ça attends, marche Ouais, chez lui Ok. En fait, c'est juste une. Ah oui, lui aussi il est volé, non Ok. Ah, non, non, ça c'est une suspension. Là. Ok, système là, je sais pas quoi ça sert. Non, c'est juste une fourche pour être tranquille. Non, mais je pensais que c'était un tu sais. Mais non. Vas-y, essaye. Non, c'est peut-être juste un amorto hein. Ok C'est un peu la merde non Ah qu'est-ce qu'ils nous en fait C'est compliqué Ouais c'est compliqué, en vrai tu peux tourner plus que ce que tu tournes regarde en fait, ça sert à ça. OK, genre là, mais la roue elle tourne pas quoi. Bon déjà vous dans les commentaires, quel vélo vous a le plus plu On va se faire un dernier petit tour hein, Mais sinon, euh, bah pensez à vous abonner Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible C'est sur aurelien.fr A la semaine prochaine, ciao